Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera crash test des euh, vacuums, je ne sais pas comment on les appelle, Blackhead Vacuums, Blackhead Removers. Euh, C'est des petits appareils euh, spécial poids noirs, voilà, pour, euh, on va dire, aspirer les points noirs, pour nettoyer la peau. Donc voilà, je suis quelqu'un qui souffre de poids noirs depuis très, très, très, très longtemps, euh, parce que j'ai des pores assez dilatés au niveau de la de la zone t mais je dirais plutôt au niveau du nez surtout et euh, dans cette zone là euh, voilà les points noirs c'est quoi c'est les impuretés qui se qui s'incrustent dans les pores euh, et voilà en s'oxydant en contact avec de l'air ça s'oxyde et ça devient noir, ça noircit tout simplement. Donc les impuretés proviennent de tout ce qui nous entoure, la pollution, parfois même le savon quand c'est pas bien rincé, les crèmes qu'on utilise, le fond de teint surtout. Enfin tout ça, même si on lave, on fait des, euh, des gommages, euh, on exfolie la peau souvent, etc. Malgré ça, euh, ça s'incruste au plus profond euh, dans les pores. Et après, on est obligé d'enlever de, euh, les points noirs. Donc, j'ai essayé pas mal de méthodes. Les patchs à la main. <rire> j'ai presque tout essayé. Euh, même les, les, les masques-là euh, à base de, de blanc d'œufs. Donc, voilà. J'ai tout essayé. Puis finalement, j'ai opté pour ces petits appareils-là qu'on peut trouver un peu partout. Vous pouvez les trouver sur AliExpress, euh, sur les sites chinois, sur, euh, sur Amazon, Ebay. Bref, le mien, je l'ai acheté sur, euh, sur Amazon et la marque s'appelle Good Sky. Et je vous en ai déjà parlé euh, sur euh, une de mes routines euh, pour prendre soin de ma peau. Et vous étiez nombreuses à m'avoir demandé euh, lequel... Parce qu'il en existe tellement sur le site et la marque là propose aussi plusieurs modèles, donc vous êtes une à me poser la question lequel valait vraiment le coup Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer euh, d'autres modèles pour voir Donc, ça c'est le premier qui est sorti, et ensuite, donc c'est le premier que j'ai acheté. Ensuite, la même compagnie, ils ont sorti celui-ci qui est comme ça. Voilà, Oups. voilà. Donc, euh, j'ai pris aussi celui-là, et en dernier. Et en dernier, voilà, ils ont sorti celui-ci. Je trouve le design super classe. Et voilà si la boîte, comment elle est. Voilà, elle est comme ceci. Donc, euh, je vous avoue que les deux derniers, je ne les, euh, les ai pas encore testés. Donc, moi, j'utilisais uniquement celui-ci. Mais voilà, je voulais upgrade un peu. Je voulais euh, voir ce que ça va donner. Si euh, c'est un peu plus... Euh, euh, puissant on va dire Même si je trouve que cela est vraiment pas mal Donc faites attention pour l'utilisation euh, C'est quelque chose qui peut être dangereux pour votre peau Si vous ne faites pas at attention lors de l'utilisation Donc euh, Donc aujourd'hui euh, je ne me suis pas maquillée la peau à ce niveau là Voilà par là, voilà, Comme ça et on descend. Donc euh, je me suis maquillée uniquement, j'ai caché mes cernes, euh, j'ai maquillé mes yeux et puis voilà, que cette partie là qui est maquillée. Euh, pour le reste ma peau est propre euh, le matin, voilà, j'ai lavé avec euh, euh, mon gel nettoyant comme d'habitude. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais euh, ouvrir mes pores à l'aide de ce bain qui vient de la même marque qui s'appelle Good Sky que vous pouvez trouver en plusieurs modèles sur le site. Euh, plutôt pas sur, pour, sur Amazon je vous mettrai les liens en barre d'information où est-ce que j'achète euh, mes, mes petits gadgets pour euh, mon nettoyage hebdomadaire de la peau donc euh, ça, je vous, ça vous remplissez avec un petit peu d'eau, vous le branchez et puis vous l'allumez jusqu'à ce que la vapeur commence à sortir et après voilà vous faites un, un bain pour votre visage le temps que les pores se dilatent. Après voilà, si vous venez juste de prendre un bain ou une douche, une bonne douche assez chaude et vous voyez que vos pores sont un peu dilatés, c'est l'occasion pour utiliser euh, le vacuum. Donc là comme on peut voir, ça commence déjà à, à chauffer. Euh, juste quelque chose à mentionner par rapport à ces, euh, ces petits gadgets Donc quand vous l'achetez dans la boîte vous avez le vacuum, vous avez plusieurs embouts Avec un manuel qui va vous expliquer à quoi servent ces embouts Parce que chacun est spécifique à une certaine partie du visage euh, Certains pour le contour des lèvres, d'autres pour euh, les parties où euh, les points noirs sont vraiment très minuscules et faciles à extraire et d'autres embouts qui sont idéales pour euh, les parties comme par ici euh, où on a parfois des, des petits des petits on va dire des points noirs qui sont assez euh, éparpillés mais qui sont assez gros donc voilà vous trouverez le manuel qui va vous détailler tout ça vous trouverez aussi des petits euh, je sais pas comment on appelle ça des petits des petites éponges ou filtres pour changer ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà quand euh, les impuretés que vous allez extraire S'accumule à l'intérieur, donc vous enlevez les petites éponges. Donc vous, vous, vous enlevez la petite éponge, vous la jetez et vous la remplacez par une qui est neuve. Mais croyez-moi, ça dure très, très, très longtemps. Et puis ça vient aussi avec un, un chargeur. Voilà, je viens juste de tomber. Donc voilà, ça vient avec un petit chargeur comme ça, USB. Là, ça charge, euh, je dirais, rapidement, euh, une ou deux heures, et voilà, c'est chargé. Par contre, je trouve que la charge de celui-là ne tient pas énormément. Donc euh, voilà, pour une utilisation et après, stop. Euh, donc je dois charger avant chaque utilisation. Euh, donc c'est un petit chargeur USB que vous pouvez brancher sur le chargeur de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est à vous de voir voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, euh, on commence la démonstration tout de suite, même moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les autres euh, les autres vacuums ou bien blackhead removers euh, que, que j'ai à côté. Donc je vais commencer avec le premier et je vais essayer de zoomer pour vous montrer de près ce que ça va donner. Euh, donc âme sensible, s'abstenir. <rire> Euh, veuillez vous abstenir, ne regardez pas cette vidéo Donc euh, voilà. Après si vous voulez vraiment voir le résultat et vous n'êtes pas écœuré ou dégoûté Vous pouvez continuer à voir cette vidéo Allez on commence tout de suite Donc euh, là les filles, ça commence à chauffer Je vais mettre mon visage pour ouvrir les pores Faut pas trop s'approcher pour pas que ça brûle donc euh, environ 20 cm, ça suffit, pas plus près. Je vous avoue que j'utilise aussi cet appareil, pas uniquement pour, des, pour un but euh, cosmétique, mais plutôt aussi pour, euh, pour euh, ouvrir, décongestionner le nez quand on est enrhumé. Donc je le mets comme ça. et voilà quand c'est humide ça ouvre immédiatement le nez je trouve, que, je trouve ça super efficace par contre je ne rajoute pas d'huile essentielle ou quoi que ce soit pour pas le pour pas le bousiller voilà donc après une petite dizaine de minutes on commence avec celui-ci sur cette partie là et on va voir ce que ça va donner je vais utiliser sur puissance 2 donc le deuxième voyant qui s'allume voilà vous avez le troisième moi je trouve que c'est très très fort pour moi le premier, pas assez fort. Et le deux, moins je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc essayez de bouger rapidement. Waouh. Waouh. Est-ce que vous voyez ce que je vois ici en quelques secondes Waouh là je suis en train d'utiliser le deuxième le deuxième modèle et je vous avoue que je suis sciée par ce qui se trouvait sur mon nez waouh c'est juste dégueulasse mon dieu c'est dégueulasse alors je vais vous montrer ça tout de suite de près oh. est-ce que vous pouvez voir ça c'est juste dégueulasse c'est un truc incroyable donc là on va opter pour le troisième le troisième le design est juste magnifique intensité 2 donc on commence par cette partie là il est un, un peu plus puissant que les deux premiers je le sens ouh très douloureux mais faites attention de glisser bouger, ne restez pas stagné dans le même endroit alors celui-là je le trouve beaucoup beaucoup plus efficace euh, que les deux premiers ça se voit j'aime beaucoup le design, l'écran et tout mais regardez-moi ce qui se trouvait sur mon nez et c'est toujours pas fini c'est incroyable c'est incroyable les impuretés qu'il a pu me sortir. Est-ce que vous pouvez voir ça Waouh Allez, on continue. Maintenant, on va essayer cette partie-là. Là, Là j'arrive à voir mes pores euh, dilatés, mais qui se sont vidés de l'intérieur. Voilà, Je suis vraiment désolée, mais il fallait vraiment que je vous montre ça. Alors euh, là, je viens de finir euh, cette partie-là, le nez aussi. Euh, je sens que ma peau est vraiment plus propre, plus lisse. Mais hein, légèrement irritée, c'est tout à fait normal. Donc là, je vais mettre un masque pour refermer les pores, etc. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever les embouts pour les laver, euh, les désinfecter. Et puis, vous pouvez changer, comme je vous ai dit, les filtres. Euh, par rapport au modèle que je préfère le plus, c'est bien évidemment... Pardon c'est bien évidemment le dernier modèle, euh, car au niveau du voyant, ça aide pour savoir c'est quelle vitesse qu'on est en train d'utiliser, euh, quel mode, combien de secondes. Et vous avez un petit voyant aussi pour la batterie, donc vous savez à peu près où vous en êtes. Et je trouve que sa batterie dure un peu plus longtemps que les autres, puisque j'ai réussi à finir tout mon visage, tout en filmant. Euh, voilà, je, je trouve qu'il est euh, plus, euh, plus, on va dire, plus puissant. Sa vitesse numéro 2, elle est beaucoup plus puissante que la vitesse numéro 2 de celui-ci. Et donc, euh, je travaille avec le numéro 1 ou le numéro 2, pas plus. Après, pour les lumières, qu est -ce, qui est, est ce qui est bleu et rouge, je ne peux pas vous dire exactement. Je n'ai pas cherché à savoir. Moi, mon but, c'est... Euh, c'est les points noirs et je trouve ça vraiment super efficace. Voilà tout. Donc voilà les filles, crash test du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir autre chose, dites-le moi. Je serai ravie de faire le cobaye pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. A très bientôt. Bye bye